Si tu as un site Showit, mais que tu ne profites pas de certaines fonctionnalités pour améliorer le référencement de ton site, il se peut que cela te pénalise. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler donc de SEO, de référencement et de la plateforme Showit, une plateforme qui te permet de créer un site internet plutôt design et assez facilement. Il y a un mythe qui existe concernant Showit. On fait en général une sorte d'amalgame entre le fait que ce soit une plateforme qui soit drag and drop, qui nous permet donc de bouger les éléments sur la page, qui nous permet de faire un site totalement design, mais euh, on imagine que du coup le design va prendre le pas sur le technique et que en général Showbit c'est mauvais pour le référencement. C'est totalement faux, c'est une idée reçue. Showit n'a aucun problème au niveau technique concernant le référencement, puisqu'il y a des fonctionnalités qui sont construites à l'intérieur de l'outil Showit qui va te permettre de créer ton site et qui vont te permettre d'optimiser tout simplement le référencement et de mettre en place certains paramètres SEO. Donc, il y a des choses qui sont faites pour le SEO de la page, côté technique, par exemple pour la structure de la page, pour mettre en place des titres, etc. Une certaine architecture qui va te permettre d'avoir un bon référencement. Mais il y a également des fonctionnalités qui vont te permettre de préparer ton site et tes pages pour les recherches sur les navigateurs tels que Google par exemple pour apparaître correctement dans les recherches des internautes. Si tu n'utilises pas ces fonctionnalités, ça peut vraiment te pénaliser. Et c'est vrai qu'elles sont peut-être pas évidentes à trouver quand on débute sur Showit. Donc c'est pour ça que dans la vidéo aujourd'hui, je vais te parler donc du référencement du SEO et te montrer comment optimiser le SEO de tes pages et également la méta-description de tes pages concernant ton site Showit. Bonjour à tous, mon nom est Christelle, je suis web designer spécialiste WordPress et Show 8 et je dirige le site califrame.com. Cela fait plusieurs années que j'aide les entrepreneurs et petites entreprises à faire grandir leur audience pour faire prospérer leur activité grâce à leur site internet. Aujourd'hui, donc dans ce tutoriel, je vais te présenter concrètement comment utiliser des fonctionnalités qui sont construites, qui sont présentes dans Show 8 pour optimiser le titre et la métadescription de tes pages. Deux éléments essentiels qui vont t'aider à mieux apparaître dans les moteurs de recherche et donc mieux te faire connaître. Pourquoi le titre de la page est important Parce que le titre en général d'une page ou le titre d'un article de blog va avoir des mots clés qui vont permettre justement aux gens de trouver ta page et donc de trouver des informations qui les intéressent. S'ils trouvent une information qui les intéresse, ils vont avoir donc envie d'aller sur ton site et de lire ce que tu proposes. Pour que ta page ressorte dans les résultats de Google, il est donc important d'avoir un titre de page ou un titre d'article de blog qui va être euh, pertinent concernant donc, ces mots-clés. La méta description, quant à elle, ne va pas forcément te permettre d'être mieux classé dans Google, c'est pas elle qui va avoir un impact, on va dire presque technique, sur le fait que ta page va remonter dans les résultats de Google. Que tu mettes des mots-clés ou pas dans cette description, c'est pas ça qui va jouer en ta faveur, c'est plutôt le fait que la description de ta page ou de ton article de blog va être pertinente et va donner envie à l'internaute de cliquer justement sur le lien parce qu'il va penser qu'il va trouver une information qui est importante pour lui. Et plus il y aura de clics sur ton lien, plus Google au contraire va favoriser cela et donc va faire remonter ta page ou ton article de blog dans les recherches. Donc la description a aussi son importance, même si techniquement elle n'a pas d'impact sur le classement, elle va donner envie, elle va donner des informations qui vont permettre donc aux internautes de vouloir visiter ton site, donc ta page ou ton article de blog. On va maintenant passer au tutoriel pratique. On va voir comment ça se passe dans Show 8. Je vais te montrer où ça se situe et comment tu vas pouvoir optimiser les choses pour faire en sorte que ton site internet showit puisse être en règle par rapport au référencement et puisse te servir. Nous voici maintenant à l'intérieur de showit et on va découvrir ensemble où est-ce qu'on peut régler le SEO de notre site, notamment en mettant une description de nos pages, un page title comme on dit en anglais et une méta description. Pour cela, en fait, lorsqu'on a nos pages qui se situent ici dans Showbit, on va cliquer sur la page qui nous intéresse. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Et au niveau de ma page d'accueil, on voit déjà qu'on a ici un onglet qui s'appelle page info. Euh, je vais faire une petite parenthèse concernant ce page name, comme on l'appelle ici. Si jamais tu ne renseignes pas le SEO dans Show 8, c'est ce nom qui apparaîtra dans les moteurs de recherche. Et comme tu peux le deviner, ben ça ne donne aucun renseignement, ni aucun mot clé concernant ton site. Donc on ne sait pas, par exemple, que je crée des sites WordPress et Show 8. On tomberait juste sur le mot accueil qui euh, ne donnerait aucun, euh, aucune valeur finalement à cette page dans le référencement de Google. Donc c'est pour ça que c'est important de renseigner le SEO de notre page. Donc dans Show 8, ça va se passer ici en bas. Donc il faut qu'on qu clique sur notre page. Donc là, c'est sur la page à propos, par exemple. Là, on est sur la page d'accueil. Donc on clique vraiment sur la page et ensuite, ici, on descend et on voit qu'on a SEO settings. On va donc cliquer dessus et on a plusieurs choses qui s'affichent. On a donc le fameux page title. Ensuite, la méta description et ensuite la share image. Pourquoi c'est important également de renseigner ces choses C'est pas seulement important que pour Google, mais également pour les réseaux sociaux. Si tu partages ta page sur euh, Facebook ou sur LinkedIn, tu vois qu'en général, il y a une petite euh, description, un petit thumbnail, on appelle ça, qui apparaît et qui va donner donc des petits renseignements visuels donc sur le lien que tu as collé sur Facebook ou sur LinkedIn. On a en général une petite image qui s'affiche, le titre de ta page, et une petite description. Encore une fois, si tu ne le renseignes pas, ça va euh, aller chercher des informations aléatoires comme le fameux accueil qu'on voyait dans le page info ici. C'est pour ça qu'il est important de rentrer un page title ici et une méta description pour qu'on ait quelque chose qui donne des informations pertinentes et notamment pour Google, qui donne des mots-clés pour le référencement. Donc ici, le page title de ma page d'accueil, ça va être site Internet, WordPress et Showit. Donc ça me place sur les mots-clés, donc site Internet, puisque je crée des sites Internet et je les crée sur les plateformes WordPress et sur la plateforme Showit. Je mets également, c'est important euh, de rajouter cela, c'est quelque chose que j'ai appris. Et donc, c'est une information que je te retransmets. Euh, je place une petite ligne verticale ici qui me permet ensuite de mettre mon nom. Donc ici, notamment le nom de mon entreprise. Pourquoi c'est important Parce que plus les gens finalement vont voir le nom de ton entreprise, le nom de ton activité, plus ils vont le retenir. Donc ici, à chaque fin de page, je ne mets pas juste site internet WordPress et Show 8 parce qu'il y a peut-être euh, 50 web designers qui créent des sites internet sur WordPress et Show 8, mais euh, la seule qui s'appelle Califrame, c'est moi. Donc j'inscris mon nom comme ça, j'associe mon nom également à ma spécialité. Donc c'est quelque chose que tu peux également faire en mettant une petite ligne verticale et en mettant ensuite le nom de ton site ou de euh, ton activité. Ensuite, on a la méta-description. Donc, dans cette méta-description, euh, j'ai mis en place une description qui va peut-être euh, donner envie de cliquer. Ici, je parle euh, de sites qui permettent de marquer les esprits grâce à un design unique, un site qui va être aligné avec tes objectifs. Donc, euh, si ça parle à la personne qui fait des recherches ou qui me trouve en tout cas dans les moteurs de recherche, peut-être aura-t-elle envie de cliquer grâce à cette méta-description plutôt qu'une méta-description aléatoire. Euh, ensuite, il y a la share image. Donc, ce share image, c'est une image pareil qui va apparaître en tant que euh, thumbnail. Donc, c'est cette petite image qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Elle, a, elle peut apparaître dans Google, mais également donc sur les réseaux sociaux où tu peux partager le lien, notamment de ta page d'accueil, par exemple. Donc, c'est important d'en mettre une ici. En général, Showit va chercher par défaut la première image qui est présente sur ton site. Mais tu peux très bien la modifier en cliquant dessus et en allant dans ta librairie, euh, dans les images que tu as rentrées dans Show 8 pour en choisir une autre. Donc il te suffit encore une fois de cliquer dessus. Donc ces informations sont très importantes à rentrer. Elles vont vraiment te permettre d'être mieux classé hein, dans les moteurs de recherche. Donc c'est vraiment essentiel que à chaque fois que tu vas créer une page dans Show 8, tu Clique sur les SEO settings pour rentrer ces informations. Donc le page title, on rappelle, on va y mettre des mots clés et la méta description, une description qui va donner des renseignements pertinents et donner envie à l'internaute de cliquer sur ta page pour découvrir ce que tu lui proposes et enfin cette image qui va donner quelque chose de visuel et qui va permettre notamment sur les réseaux sociaux mais aussi sur Google qui parfois affiche les petits thumbnails, les petites images liées à ta page de donner une image qui soit peut-être, euh, qui donne envie ou qui soit pertinente par rapport à l'information qu'on propose. Peut-être que tu as un abonnement chouette qui te permet également d'avoir un blog et le blog, lui, est construit sous WordPress. Donc, tu peux te demander comment cela va se construire pour le référencement au niveau de WordPress. Donc, je te montre tout de suite si je descends par exemple sur la page blog. On va avoir un petit message au niveau du SEO Settings qui me dit que pour les articles de blog, cela se passe et donc les, la méta-description et le page title peuvent être modifiés en utilisant le plugin Yoast SEO. Selon l'abonnement que tu as avec Showit, tu peux avoir donc un abonnement sans blog, un abonnement avec blog euh, mais limité et un abonnement euh, avec blog où on a euh, la main cette fois-ci sur euh, les plugins où on peut ajouter euh, tous les plugins qu'on souhaite euh, WordPress où on a beaucoup plus la main sur WordPress. Moi, j'ai effectivement ce troisième abonnement qui me permet, permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités euh, concernant WordPress parce que euh, je n'aurais pas pu m'en passer. Mais euh, donc, sache que si tu as ce troisième abonnement, tu vas pouvoir installer euh, tous les plugins que tu souhaites. Et moi, dans ce cas-là, je te recommanderai le plugin SEO Press qui est français et qui est très bien pour le référencement plutôt que Yoast, que j'aime un petit peu moins. Si tu as, par contre, l'abonnement euh, qui est un petit peu plus simplifié, mais qui te permet quand même d'avoir un blog par défaut euh, il sera installé donc le plugin Yoast SEO et à l'intérieur de WordPress, tu auras la possibilité donc de mettre du SEO pour tes pages. Ici, on est donc dans WordPress. Donc moi, comme j'ai le dernier abonnement, je suis dans, euh, j'ai installé, pardon, SEO Press. Et euh, si je veux aller voir donc dans mes articles, voilà où ça va se situer pour le référencement, pour enregistrer donc encore une fois le page title et la méta description. Donc ça se passe tout en bas moi au niveau de SEO Press, on voit qu'ici on peut renseigner le titre et la méta description, c'est à peu près similaire sur Yoast si situé à la version donc un peu plus limitée. Tu auras également une, une case pour mettre un titre, et une case pour mettre une méta de description. Avec SEO Press ici, on a l'aperçu Google, donc on voit ce que euh, ça me met. Donc, Showit ou WordPress, quelle plateforme est faite pour toi On a donc une petite description et euh, on a une image mise en avant. L'image mise en avant sur WordPress, elle se met ici, donc on peut cliquer euh, pour la modifier. Voilà comment ça se passe concernant WordPress. Si tu souhaites plus d'informations concernant les différents abonnements euh, de Showbit, j'ai également euh, créé un article qui les compare. N'hésite pas à regarder les liens sous cette vidéo. Tu le trouveras et tu pourras voir tous les renseignements qui peuvent t'intéresser concernant les différents abonnements de Showbit. Voilà, dans ce tutoriel, on a pu voir comment mettre en place un bon référencement concernant le titre de nos pages et la méta métadescription dans Show 8. Si tu souhaites plus d'informations sur Show 8, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre. A bientôt